Coucou les loulous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite boucle autour d'Aubernay. Euh, en direction. Je sais plus. On va où Coucou les loulous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite balade euh, autour d'Aubernet en direction de Dinnermaster. Je crois que c'est ça. Exactement. on présente nos amis. Pascal. Bienvenue, Robin. Je sais pas qui se <rire> suit Qui juste qui se fait un la mmh. Et moi-même... Hop la guys, et roule ma poule. On parcourt une boucle de 40 à 50 km à la découverte des bijoux de la romanisation. Enfin, ça fait du bien. Déconfiné et plaisir d'être de Il fait beau, Pour une fois depuis 40 jours. Donc on profite de la petite promenade euh, type et de la C'est une ancienne ligne de chemin de fer qui dessert euh, au jusqu'à Saint-Nabord, les anciennes carrières, qui fabriquait le ballast pour les chemins de fer et maintenant qui a été déplacé sur Chirmek. C'est très complet, merci. C'est beau l'Alsace hein, quand même. Belle vue sur le Mont saint odine Sur les vignes. Très bon cru. C'est le rouge de qui est réputé, qui est le seul, rue, le seul rouge d'Alsace. Ils en font aussi à Saint-Hypothèque qui est pas mal. Ah bon Et entre les deux, je préfère Saint-Hypothèque. Bon, après, euh... ben après c'est saint une question de goût. Hein. Oui, Saint-Léonard. Saint-Léonard ouais. saint qui fait un vin un rouge d'eau trottes bio, imbuvable, imbuvable, industriel. Donc c'est un placement produit, mais inversé, donc surtout n'achetez pas ça. La liberté euh, J'ai un petit peu mal aux pieds, j les mollets durs comme des cailloux, mais ça devrait le faire. Bah C'est pas fini, il y a encore 15 minutes. 15 minutes hop, oh, purée Alors l'abbaye de Niedermünster, qui a été fondée par Saint-Odile dans les années 700 à peu près, pour les pauvres, les personnes affaiblies qui n'arrivent pas en fait à monter jusqu'au Mont-Saint-Odile. On est vraiment à mi-chemin, presque mi-chemin vers le Mont-Saint-Odile. Alors comment t'as trouvé ce petit espace de single là Ah magnifique, on a fait un petit décalage sur les pédales mais bon, ça se rattrape avec la peinture. <rires> Très ça, bien, je me suis mort à peu près 14 fois. Mais broutille quoi, broutille, facile. Il a eu peur, il a eu peur. <rires> Et toi, ben alors toi Alors euh, moi, c'est simple, il y en a un qui voit ça, je me fais trucider. <rires> tu ne ah, seras pas dans la vidéo Mais juste pas en bas hein, parce que j'allais me changer. Les routes de l'extrême. N'est-ce pas C'est beau. Et voilà, on a terminé cette balade un petit peu étrange, puisqu'on n'est pas vraiment. On n'a pas du tout passé par là où on voulait, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer. C'était chouette. On a un peu transpiré, il faut changer de pantalon, mais c'était cool C'était cool, comme d'habitude Musculaire Les cuisses, ça chauffe À part la pédale rayée, euh, je vais le facturer euh, la bombe c'est rien, c'est une promenade, parcours de santé, c'est rien du tout ça, ça, ça. Euh, je fais pire avec les gosses À la prochaine, à bientôt J'espère que c'est bientôt